Alors voici, nous sommes dans la région de Charlevoix, devant les magnifiques montagnes, nous sommes sur, sur la route des monts. Alors ce que vous voyez là, en grand angle, ce sont euh, les montagnes qui m'entourent, je suis euh, euh, en direction de Saint-Urbain. une autre vue, euh, un peu plus euh, panoramique, de ces merveilleuses montagnes qui nous entourent. Après, nous nous dirigeons vers euh, le parc des Hautes-Gorges. Alors, nous y verrons, bien entendu, euh, du haut des airs, cette merveilleuse vallée. Alors, nous y voici euh, une vision de ces parois imposantes, sillonnées par son in inoubliable acropole des Travers. Euh, je, je vous invite à aller faire cette escalade, qui est quand même... Euh, une Assez, euh, assez difficile, mais que ça mérite euh, le théâtre de complantation et ça représente un défi. Alors, vous trouverez des, dans cette vallée euh, des gorges, des hautes gorges, sculptées dans le glacier, un écrin de montagne, l'importance des dénivinés, la beauté des paysages et le tracé particulier de l'écart que nous verrons un peu plus loin de la rivière Malbaie, qui s'imprimeront dans votre imaginaire. Et c'est à explorer en toute saison, euh, particulièrement euh, à l'été. C'est très, très, très fréquenté. Bon, ben, Alors, essayez d'y aller à l'automne. Vous aurez en su que, des merveilleux coleries automneaux euh, de la ici, région pas de, de Charlevoix. Et sur comme vous pouvez le constater, cette visite est commentée par un guide de naturisme et les informations sont intéressantes. On peut, à l'occasion, selon certaines journées, cette journée-ci était quand même assez voilée. C'était une journée quand même bonne au niveau de l'imagerie et cette guide nous donne des informations sur à peu près tout ce que l'on peut ou vouloir savoir, euh, est euh, les sur cette vallée, euh, l'époque, l'initiation, la hauteur, etc. Enfin, l'historique et ainsi que la tournée. Très intéressant, très enrichissant pour ceux qui recherchent ça dure tout le, temps, il, y le il y a parfois des enfants qui parlent, mais euh, ça ne dérange pas le photographe, ça en fait, lui euh, permet, le vidéastes, pardon, de continuer à faire partager ces magnifiques images. Euh, cette vanille. Alors je vais prendre une pause, une dessin mirée, c'est coloré. Mais les prochains vont être plus loin, ça va être un fantôme. Vous n'avez pas peur des fantômes? Non! Non? OK. Sinon, si vous avez peur des fantômes, vous vous, vous direz que c'est Optimus Prime. sur un Alors, nous voici euh, à la fin de la visite. Alors, c'est d'ici que part le bateau Mouche et c'est d'ici qu'il arrive. Alors, il a cette merveilleuse dame. On appelle ça une dame ou un barrage qui a été refait parce qu'il était beaucoup plus bucolique auparavant. Il était en bois. Maintenant, il est en béton avec aménagement de pierre, etc. Et euh, c'est magnifique. On peut y reposer. Il y a des tables qui sont à l'extérieur. Il y a une cafétéria. C'est très, très bon. Majoritairement avec des produits euh, de Charlevoix. Je vous incite à y aller faire un tour. Voilà. Merci.